Enfin, même quand je m'assois, tu n'es pas de C'est pas parce que ton rap ça mauvais que tu fais du sale Mon flow est un instrument et je déchire l'instrumental C'est pas parce que je à ta tante que je suis ton en encal Beaucoup me disent, si tu veux, brise, fais du rap ta mère Père, ce que je rappe, là, hein, je rappe ta mère tu veux un feat, tu veux les deux, tu sais ce qu'il y a à faire Dans le rap je persévère, car j'ai grandi sans persévère Non je fais pas du rap d'ici, car je fais du rap interstellaire J'ai fait un rêve, mon album est best -seller. Non je fais pas du rap d'ici, quand je fais du rap interstellaire J'ai fait un rêve, mon album est best hey. Grand frère, faut pas abuser Je croyais qu'on voyait les œufs d'arc dans les musées Grand frère, faut pas abuser Y'a plus les petits vélos mais non c'est la fusée. Grand frère, y'a plus de petites filles des yards Tu vois un monnaie du lycée avec un pâté c'est son yard Grand frère, appelle une c'est la mort Tu fais 20 ans dans Paris, faut que tu lances mais tu nous plus A 24 Avec un drapeau de chez toi tu pigeons Devant les filles, l'espace c'est pas le mignon Tu ne cours même plus dans le sac mais dans le nylon Après tout ça, père, c'est moi qui te Tous tes amis sont footballeurs, père, c'est moi le pro Pourquoi tu fuis même ton bailleur bah, c'est dos, tu avec le champagne, pourquoi tu bois de l'eau J'ai jamais vu un chômeur qui touche en euros, pourquoi les filles moi même d'abord trop le Congo ça Nous on ne josse pas trop, les hommes ne sont pas comme ça, nous sommes pas si con que ça, ce sont mes dos, pourquoi tu comptes ça J'ai pas le rythme, tu marques pas, Ouvrez tes go que je marque ça, j'ai pas le dos d'un yaku ça, j'ai plein de comptes, à ou ça C'est pas ma gueule mais c'est mon chat, j'ai pas ma gueule non c'est mon chat, c'est oui. pas ma gueule non c'est mon chat, yeah Grand frère, faut pas abuser. Je croyais qu'on voyait les œufs d'arc dans les musées. Grand frère, faut pas abuser. Y'a plus de petits vélo, mais non, c'est la fusée. Ah c'est la fusée. Y'a plus de petits vélo, mais non c'est la fusée. C'est piqué. C'est piqué mon gars. Yes. Sous-titrage